Quand vous lisez juste, euh, ce vin s'associera merveilleusement avec vos viandes blanches, vos viandes rouges, vos poissons, vos fruits, vos légumes euh, et votre tartiflette. T'es quasiment sûr que c'est de la merde. Maxime Logerot, on reprend notre discussion semi-informelle. Tu es pour ceux qui nous rejoindraient qui auraient manqué la première partie, je la mettrai dans le coin. Alors j'ai pas mon retour de caméra, je ne sais pas si mon coin d'écran il est là ou il est là, mais enfin vous connaissez YouTube hein, normalement vous ne connaissez pas YouTube, euh, bienvenue dans le monde réel, ça existe depuis dix ans, donc vous avez des fiches qui apparaissent dans les coins de l'écran, quand quelqu'un pointe le doigt, ça veut dire hop, allez voir la vidéo si vous l'avez manqué. Donc si vous l'aviez manqué, vous avez raté notre parcours initiatique du vin, au vin, avec les cépages de rouge les plus fréquents, la nuance entre un cépage et une appellation, et euh, maintenant si on passait aux principaux cépages de blanc, et si on continuait notre jeu maxime où on associe des... Des cépages à des goûts simples pour euh, Léo et Evelyne. Ah, tout à fait, on peut continuer. Alors, on va saisir l'occasion d'être euh, hébergé sur une, scène, sur une euh, chaîne d'analyse sociologique de relations hommes-femmes et une chaîne de, euh, qui, au départ, a été une chaîne de conseils en, en séduction. non, il y a très longtemps. longtemps il y a, 12 il y a ans. Très, très longtemps, bien ouais. sûr, mais on va faire un, un petit rappel à, à ce niveau-là. On va saisir cette occasion pour peut-être parler euh, des vins blancs et le, le vin blanc, c'est habituellement ce qu'on. Être amené à prendre au premier rendez-vous avec une jeune femme, ah ouais. par exemple. Ah, tiens. Ouais, je me suis fait la réflexion hier. Euh, ah, alors là, il est libre de ses paroles, ça ne m'engage pas du tout. Ouais. Je suis très curieux d'entendre ça parce bah, que moi, je ne pense pas ça. Donc vas-y. Ouais, mais bah, vas je me suis quoi, fait quoi, la réflexion. Démontre-moi ça. Bah, alors, justement, je me suis fait la réflexion hier. Je me suis dit, tiens. Salut, je croise euh, des bras pour si montrer on... m'a ouais, Voilà, c'est ça. <rire> je vois ça. Langage non-verbal, tu es au top. Et, euh, et donc, je me, je me disais hier, si on fait un premier rendez-vous avec une jeune femme, si je peux saisir cette occasion pour recommander des types de cépages, des types de vins à prendre. Alors, on parlait du vin rouge, effectivement, ça va dépendre de ce que vous vouliez, mais vous êtes avec une jeune femme qui n'a pas l'habitude de boire du vin, vous pouvez partir bon, sur déjà, un la, vin blanc. Déjà, vous ne la draguez pas déjà. <rire> bah, vous pouvez partir du principe que vous allez lui apprendre. C'est bien, ça vous fait un gros, rôle. Hein, le rôle de pigmalion, c'est fatigant. puis De toute façon, quand, après, quand elle change, elle fait la même chose avec le prochain. Ça s'appelle la femme Lego. Ouais. Tu n'as jamais recroisé toi. Bah, tu es, es trop jeune, que tu verras, euh, dans quelques années, quand tu recroiseras ton ex avec euh, un autre mec, tu diras, mais ce n'est pas la même personne. Bah écoute, on verra ça. Euh, donc j'allais venir au Chardonnay, en fait, euh, par, ce, par cette petite Mais introduction. Tout le temps, parce que c'est <rire> là... Le... <rire> Non, j'allais venir au Chardonnay par euh, cette petite introduction puisque c'est le grand cépage des vins blancs français et puis c'est un cépage qui se prête à pas mal d'occasions dont celle que j'évoquais à l'instant qui aide à être consommée avec une jeune femme euh, qui peut être consommée aussi euh, dans d'autres cadres. Le Chardonnay, c'est le cépage. Donc, on rappelle pour ceux qui prendraient la, première, enfin, la, la seconde partie et qui iraient après vers la première partie, le cépage est une variété de raisins, c'est une race de raisins en vulgarisant au maximum qui se situe sur un terroir défini. Terroir qui, une fois qu'il est divisé, euh, donne une appellation définie. Voilà. Alors, euh, tu exemple... as bien retenu ce que je t'ai expliqué. Voilà. <rire> Merci Stéphane pour tes encouragements. Euh, par exemple, pour le vin blanc, on prend le chardonnay. Le chardonnay, c'est un cépage que vous pouvez retrouver majoritairement en Bourgogne et c'est un cépage qui donne des appellations connues comme le Saint-Véran. Et le champagne. Et le champagne également, on, on peut le retrouver dalle, dans le champagne. Noir et Meunier. Tout à fait, c'est des... ce qui donne les blancs de blanc. Quand vous n'avez que du chardonnay dans le champagne, vous oui, avez un mille. blanc de blanc. On les a perdus. on les a Perdu, les a perdu là. Pardon. Ouais. pardon. mais On s'est. Je me suis perdu aussi également. Voilà. Donc le Chardonnay. Tu, tu, tu, tu nous parlais de drague là. Tout à coup. Tu t'es voilà. oui. enflammé là. On ne sait pas. Ben justement, produit. je te parlais de drague simplement il a eu envie parce de que. à coup, Il s'en va. Il a pensé une bouteille plus chardonnay. <rire> Exactement. Je te parlais de drague parce que on peut facilement servir ce type de vin dans cette configuration. Parce que le vin blanc, fruité et rond, moi je te parle de ce qu'on me demande encore une fois en tant que, que caviste, un vin blanc qui va s'adapter à tout type d'occasion, y compris celle-ci, ce sont des vins blancs qui vont être sur de la rondeur, qui vont avoir du fruit, qui vont avoir de la facilité, qui vont être secs tout de même, et là le chardonnay correspond à cette attente-là. tu es en train de me dire en sous-texte que F cherche la facilité, je refuse de le croire. Je pense que F cherche la complexité, l'approche sur le bon, temps long. Bien sûr. Merci. Voilà. <rire> voilà. bon, Donnez-nous tort dans les commentaires. Euh, et donnez donne tort à Stéphane plutôt. Oui, moi j'ai rien dit. Moi, moi, moi j'ai rien dit. De toute dit. façon, c'est bon, voilà. le méchant. Tu as, euh, je tu as déjà ta réputation à ce niveau-là. Ça y est, je suis déjà le officiel voilà. Tu es cuit à ce niveau-là, de toute façon. Et donc, euh, donc le chardonnay, c'est le cépage un petit peu de facilité en France. C'est celui qui va donner des vins qui peuvent être très ronds, très fruités, comme des vins qui vont porter sur la minéralité en fonction du terroir sur lequel il se situent. C'est le cépage numéro 1 en France. Pour les Partout vins blancs et même un des voilà. plus répandus c'est celui que commandent les gens oui. qui n'y connaissent rien mais il me semble d'ailleurs deux chardonnay trois chardonnay un chardonnay voilà et il a ceci d'intéressant que c'est le seul moment pratiquement où les français demandent enfin ça oui. un cépage oui, oui, c'est qu'ils demandent là un cépage précis est qui est le chardonnay c'est ça c'est pratiquement le seul qui a ce pouvoir là ouais. du tu veux qu'est ce que tu veux boire ce soir un chardonnay ouais. et on sait pas ce que ça veut dire non. mais on dit un chardonnay ça fait bien ouais. et euh, mais c'est le, le... C'est le cépage, je crois le cépage de blanc qui est le plus répandu à l'international aussi parce que c'est le cépage le plus résistant et donc tu vas pouvoir le retrouver aussi oui, bien lierre, en, quoi, en du Asie lierre. que... <rire> oui tout à fait. Et tu peux le retrouver aussi bien en Asie que euh, en Amérique euh, que sur d'autres euh, pays et d'autres terroirs. En France également il est présent en Bourgogne, il est présent dans le Languedoc, un peu comme le Pinot Noir dont on parlait dans la première partie. Est-ce que Léo, Ça peut peut espace, trouver du Pinot partout un Noir à San Francisco du, du Chardonnay à San Francisco. Il peut en trouver sans problème, oui. Donc Léo, voilà, quand tu ne te souviens plus de rien. Bah, il, je crois, alors Léo nous mettra un commentaire pour dire si, si je me trompe, mais je crois qu'il peut également trouver du Pinot Noir à San Francisco. Je ne connais pas par cœur voilà. bah, la typologie de vin américaine, mais il me semble qu'il peut trouver du Pinot Noir sans il problème. Payer, il va le payer 15$ le verre, mais il va le trouver. Voilà, tout à fait. Euh, donc ça c'est le premier, après on peut également parler du Sauvignon qui est un cépage très répandu en France okay. sur les vins blancs. Tu as oublié d'associer un, une couleur ou un fruit au chardonnay Oui, ah bah, c'est parce qu'il a... Moi, je vais vin... mécha... si tu me laisses faire, je vais être méchant. Donc, Alors vas-y, sois moi. méchant. Non, non, non, non. sauve-moi parce que moi je vais dire une méchance sur le chardonnay. Moi je redis c'est de l'eau mais... Euh tu ne vas pas être d'accord euh non, euh, non, là, là effectivement tu es méchant et tu es ouais, rude, exactement. tu fais ouais. un mauvais procès au chardonnay. Ouais. Euh, le chardonnay, bah, comme je disais, c'est un cépage qui est très polyvalent et qui a une, une palette aromatique très large. Alors c'est difficile de mettre un fruit en particulier dessus puisqu'on peut avoir un côté très minéral, très sec avec le chardonnay, un peu, un peu vif. On peut avoir des chardonnay de Bourgogne avec un côté un petit peu sur l'agrume, sur la faim. Euh, et on peut, comme un chenin, on peut le produire aussi dans, dans la Loire, un autre cépage euh, et on peut également avoir des chardonnets avec un côté plus rond, un petit peu plus que nous on appelle beurré, donc c'est ces sensations de, de gras d'épaisseur que vous pouvez avoir en bouche sur le vin et puis euh, qui produisent un côté un petit peu plus floral en bouche. Qui vont bien avec les fruits de mer et les huîtres notamment. Oui, notamment ouais. si vous mettez un de côte de Beaune en blanc par exemple avec, euh, avec ce type de plat c'est très bien. Ou même, moi je recommande souvent de mettre des Saint-Véran, puisque c'est une appellation à laquelle je tiens beaucoup, c'est une appellation qui est très polyvalente et qui permet d'accorder de nombreux plats et d'être bu en de nombreuses occasions. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors ne crâne pas avec tes appellations. Un fruit, donne-nous une couleur ou un fruit simple. Ouais. Pour que Léo se souvienne le goût du chardonnay. Euh, bah, je te dis, c'est un poil difficile. C'est de l'eau comme. Même. Enfin, non, mais c'est un poil. Il sortir, c'est de l'eau. Bah non, mais c'est un poil difficile parce que c'est très, c'est très. C'est très polyvalent. Si je te dis qu'un chardonnay, ça va goûter avec un côté très floral, tu vas me sortir un Saint-Véran sur les minéralités tu vas me dire « Mon coco, tu t'es trompé ». Si je te dis que ça va être très minéral, tu vas me sortir un haut côte de très floral et tu vas me dire « Mon coco, tu t'es trompé ». Alors, c'est assez difficile. Mais si, si on veut, c'est du fruit. Si on, si on va chercher une grande catégorie de fruits, une grande famille de fruits, le chardonnay, quand il est fruité, on peut aller sur du, du, du type fruit jaune. Voilà. Ça, va être, ça va être ce type de fruit-là. Fruits bah, fruit jaunes, c'est-à-dire agrumes, citron voilà, on va avoir ce côté un petit peu agrume sur la fin quand il est porté sur la minéralité. Sinon, quoi ça a des fruits fruit un jaune. petit peu. Des quoi comme fruits jaunes hein. bah sinon, ça a des fruits un petit peu plus gras, si tu veux, type euh, ce que j'appelle fruits jaunes, c'est toute cette euh, famille de fruits où tu vas retrouver. C'est pas que des fruits jaunes, mais tu vas retrouver aussi un petit peu de un petit peu alors Pas comme le vionnier, mais tu vas avoir ce côté un petit peu abricot aussi. Que, enfin, tous ces fruits qui sont portés sur la rondeur et qui sont assez faciles. Bon, le voilà. Mais c'est difficile de mettre un fruit en particulier dessus. C'est le blanc ultra euh, euh, attendu, disponible, euh, c'est le blanc euh, cosmopolite en fait, dirait Riton. <rire> ah bah c'est un peu ça. Ça pousse partout, euh, vous en trouvez partout, de qualité très variable. ça peut être très bon et ça peut être très mauvais, c'est un peu le, le passe-partout du vin quoi. Voilà, tout à fait. Alors c'est pas parce que c'est le passe-partout du vin qu'il faut acheter la bouteille sur laquelle c'est simplement marqué chardonnay. Euh, le soir, la station essence à 23h parce qu'on n'a plus rien sur la main. C'est euh, voilà, pas ce que ça veut dire. Il faut quand même savoir sélectionner euh, et, euh, et sans, sans pouvoir y revenir. Bon, Deuxième alors, cépage, peut-être Deuxième cépage, le sauvignon. Que soit meilleur le... au niveau du, du fruit associé. parce que Là, bah, là c'est bah, encore une fois, je te dis le chardonnay, c'est un poil difficile. Le sauvignon, ça va être un petit peu plus simple. Le sauvignon, c'est un cépage qui produit euh, un, une palette aromatique portée sur la vivacité. Donc, quand on parlait euh, tout à l'heure d'agrumes, de, de, le sauvignon, d'agrumes sur le chardonnay mais de façon très euh, très subtile, le sauvignon va le produire avec un petit peu plus de puissance. Vous avez ce côté très tendu sur le sauvignon Alors, si vous prenez un sauvignon notamment dans, dans le Bordelais euh, là vous avez le fruit jaune et vous avez l'agrume donc ça va être très tendu, très vif et à l'inverse si vous partez sur un sauvignon de la Loire vous avez un côté un petit peu plus rafle donc c'est avec ce côté un, un petit peu bois, très sec euh, et un peu, euh, euh, un, peu ouais, un peu bois enfin, tout le tout type d'arômes que vous pouvez retrouver euh, euh, dans, les, dans les bois, donc vraiment sur ce côté, sur ce côté sec. Quand vous avez, un sans ne ressemble pas à un sauvignon de, de Bordeaux, par exemple. Donc encore une fois, c'est plus difficile ton petit jeu avec les vins blancs parce que la palette aromatique disponible est plus large. Ouais, mais, mais quand euh... même, pour Léo, on fait ça pour toi Léo. Euh, pour Léo, si tu veux quelque chose de bien, un sauvignon, tu, euh, tu cherches un fruit en particulier, euh, tu peux mettre... Je avec. Peux, je peux jouer Vas-y, ouais. Qu'est-ce que Champignon. tu suggères es rude hein, quand même avec le vin blanc. Mais non, mais je suis moins calé en vin blanc. Ouais. Bah, euh, on le ouais. sent d'ailleurs, on sent que, on sent que je, je surnage en blanc alors qu'en rouge je bah je, alors, je te dis que tu es rude, mais en même temps tu as, as quand même un côté juste. Si on revient tout à l'heure sur, sur le Sancerre Alex. avec ce côté. Euh... Rude, mais juste. <rire> voilà. Et comme je te disais tout à l'heure avec le côté bois sur le sauvignon, effectivement, ta suggestion de champignon, alors ça ne se, se vérifie pas tout à fait. Si On ne va pas vous envoyer acheter du vin qui goûte le champignon, sinon ça va pas être terrible. Mais vous avez ce côté effectivement euh, bois, c'est puissance aromatique. Euh, et euh, cette complexité qu'offre le, le champignon. Mais globalement, c'est fruits à chair blanche, vivacité, vous avez la vivacité de l'agrume, et puis ce côté un peu bois. Et encore fruit, fois, mais encore une fois. c'est quoi un fruit à chair blanche bah, Fruits à chair blanche, ça va être par exemple, on peut avoir des sauvignons qui vont être très frais, euh, type, euh, type litchi, type euh, pêche, euh, pêche blanche, ah, très ce, bien, ce genre parfait. de choses. Voilà. Sauvignon, litchi, pêche blanche. Attends. Je... Léo, vas-y, tu as des chances de trouver ça, mais euh, ce n'est pas à chaque fois. Hein. Non, non, d'accord. Mais en gros, c'est ça. Mais Léo, il est joueur. Hein. Il voilà. a tenté comme ça, hein, il sait, il ne sait pas, il met un pied, un pied là, un pied là, hop, le là, truc s'efface. Bon. Sauvignon, fruits à chair blanche, pêche blanche, lecci. Euh, chardonnay, on a dit plutôt fruits à chair jaune, mais ouais. euh, tellement versatile qu'en fait, ça veut presque… Si on n'a pas d'autres infos sur le Chardonnay, si on ne connaît pas son terroir, si on ne connaît pas son appellation, Exactement. si on ne connaît pas son vignon, on joue à l'aveugle, enfin, vraiment, on lance une pièce en l'air. Tout à fait. Et donc, troisième type de cépage en blanc que vous pouvez retrouver facilement répandu en France et sur lequel, là pour le coup, je pourrais faire une association très simple avec le fruit. Léo, si on te dit, on veut un côté agrume, j'aime l'agrume, j'aime la fraîcheur, j'aime la vivacité, on peut aller sur un chenin. Donc le chenin, c'est un des cépages de la Loire. C'est un cépage qui est très répandu dans la Loire, sur les blancs. Et le chenin, il donne un goût un peu pamplemousse. Si on reprend la liste des trois cépages que je t'ai donné, Stéphane, on peut peut-être associer une appellation sur chacun. Euh, en Bourgogne, vous avez le Chablis, qui est d'ailleurs une des bouteilles que nous avons derrière nous. Donc c'est ce une grande appellation de Bourgogne. Vous avez sur les Sauvignons, alors Bourgogne c'est Chardonnay, hein. vous avez sur les Sauvignons maintenant le Pouilly fumé. Et puis euh, sur les Chenins, euh, un Saumur blanc. Ça, c'est les grandes appellations de vin blanc en France que vous pouvez trouver assez facilement. Normalement, vous le trouvez partout, d'ailleurs chez votre caviste en supermarché ou chez Vigneron lui-même si vous habitez sur les terroirs concernés et qui euh, répondront à vos demandes par rapport aux arômes que nous avons cités.